En fait, le budget participatif, c'est une enveloppe de 100 000 euros qui a été donnée par la région au lycée pour euh, améliorer euh, bah, le cadre de vie au lycée, en fait. Je ne vais pas dire que c'est des tâches faciles, parce que je pense que pour personne, c'est facile de parler devant 170 personnes. Mais je pense que quand on est convaincu de ce qu'on dit, il bah, n'y a pas de souci à se faire. idée au niveau de bah, pour euh, savoir euh, ce qu'on voulait avoir euh, comme une amélioration dans le lycée et euh, donc euh, ça après des groupes de travail se sont formés Nous <coughs> Leonard, é este, é esta a estrutura uhum. e o de manutenção é este, é este verde, porque o teu o que tu tinhas posto no teu projeto é o de manutenção e de lavagem é. e nós optámos por ter à parte que assim conseguimos ter mais postos para ah, estar a sim, trabalhar sim, ao sim. mesmo tempo Sim, personal... até porque a diferença de preço não sei se tu reparaste, te tento comprar um de lavagem e de manutenção fica mais caro para 200 euros do que comprar um completo de lavagem e de manutenção por mais 200 euros consegues ter dois postos de trabalho sim, porque as ah, não, não ficava parada certo. e, e, e sabes... portanto acaba por ser mais prática até porque ali também não estamos muito ou seja, limitados ou três postos ao espaço, Há uma ah, a questão de alabar-se muito a se não é isso, ou seja, não, porque eles têm uma som... um grupo, em um grupo, um, um a esperar para o acham achou ok, Completamente enquadrado e que se estivesse tudo ok, nós aplicávamos o nosso. Sim. não eu já, eu, Desde que eu, eu, o eu enquadramento fosse aqui... Não, o nosso mal foi a questão. Nós já tínhamos assumido uma oposição, estamos exatamente ao contrário, percebes? Se tínhamos o teu tínhamos. projeto fosse completamente disponível e bom... E uh, que enquadrasse nós, aqui dentro deste espaço, nós aplicaríamos do nosso, percebes? Aliás, a única coisa de que não abdicaríamos era se fosse no outro sítio. Portanto, se fosse aqui, nós estaríamos sempre disponível para visualizar. Já tinhas contactado pessoas para poderem eh, votar em ti no dia...? Não. Eu ia fazer isso agora. Eu fiquei uma página no Facebook, divulgar, ter as Fora. imagens, os vídeos... Ora, diz-me o teu email. Mas diz tirar. Ora, uma cobertura, esta, uma cobertura deste género pode ser que. 2.500 euros? É, então que... tirava 1.000 euros aqui aos meus 5.882.500 e, hum? e, eu... e, e colocava aqui os 1.000 euros. Isto pode ser uma, uma folheta, não é? Se calhar também 2.500 e tal euros para isso se vai se muito dinheiro. Não, eu, eu, eu acho que na, na base é que se pode recuperar algum dinheiro para a cobertura. Mas porque na sabe? base, nós temos a base neste valor. Mas o mas, que é que é a base, um, especificamente é feita de quê? Porque isso pode ser grelhas e basta só fazer alguns pontos, furados, não é? se calhar adormecia e, e nisto. A vazar, porque e, isto, e, eles aprovavam isto. E que tirava era, pinhas de bola para a cobertura. Porque pronto. a base, que é a infraestrutura, já está ali incluída. Pronto, pronto. É só mesmo... Pois, eu acho que é, se calhar é... é... E então, preparação do terreno... Tata, tata, tata, tata, On n'a pas fait tous les pouvoirs, mais on sait faire le pouvoir. Ça, le mini pictogramme. On voit à peine. Oh Dieu, Dieu, on ne voit même pas que c'est. Mais bon, c'est la qualité de la photo aussi. Hein. Voilà, encore une salle. Euh, Des aspériments euh, mornes. Fin d'espace. Non. Ici, c'est anglais. Et là, et dès qu'on passe la porte coup de feu, clac, on a une musique, les Beatles. Et là, we are non, on home. Est, là. là, on, là, on, y est, y est. Chez on <rire> est chez nous. Ça leur a apporté euh, de pouvoir s'asseoir autour d'une table, de discuter calmement, euh, et de réfléchir à ce dont ils avaient besoin. Et de se dire, ah tiens... Est-ce qu'on a besoin de choses Ah ben oui, ah ben tiens, on peut s'asseoir ensemble, on peut réfléchir ensemble et ça peut donner quelque chose. C'est pour ça que les artistes mettre euh, pas trop d'argent dans ça. Parce que si on met ton chiffre déjà, tout, tout ça ça fait... Mais ça, que je crois, c est c est le vois de ma extérieure, sinon reste ah, des mettons, on reste à 1000 on 20 euros, admettons. Et puis ça, il y en a pour, euh, je ne sais pas, 15 000 euros. Là, ah bah oui, oui. Ouais, ouais. Parce que si c'est sur l'automatique, il avoir, le, le projet le plus tout cher, ça va être celui-là. Ah bah c'est sûr. Hein. La euh, du pôle informatique. C'est pas facile de mobiliser les élèves à WENI. Ça fait pas partie de leur culture de se mobiliser. Et je pense que euh, la mobilisation, avoir envie de défendre quelque chose, c'est pas forcément culturel, mais... Il voilà, y, y a des établissements scolaires dans lesquels les élèves, voilà, dès qu'il se passe un truc, tout de suite, ils sont mobilisés. Voilà, ils ont tout de, suite des, ils sont tout de suite force de proposition. Ici, non. Ici, ça s'apprend. Ils ne sont pas sûrs qu'ils aient le droit de prendre la parole parce qu'ils sont persuadés qu'ils font partie des gens qui ne doivent rien dire parce qu'ils ne savent pas. Moi, je me souviens, l'année dernière, quand on a fait la promotion euh, du BPL, donc moi, je, suis allée, je suis intervenue auprès d'une de mes classes. Et puis, ben, les élèves, ils me regardaient, l'air de dire « ouais ». Donc, si vous voulez à un moment être entendu, ben, il faut à un moment participer. Parce que les, ch les choses, elles ne se feront pas sans vous. Si vous voulez que ce soit vos projets qui soient portés, eh ben, il faut venir les défendre. Parce que ce ne sont pas les profs qui vont défendre des projets sur le foyer. Mais quand ils s'en foutent, ils y vont pas. Oh. Moi, je vais pas, franchement, sérieusement, moi, je ne vais pas défendre un projet. Bon oh, alors j'aime bien que les élèves aient un endroit, etc. Mais je ne vais pas défendre trois projets pour les élèves. Je m'en défends plus. D'accord Non, ne comptez pas sur moi. C'est le sens de la démocratie participative. C'est qu'à un moment, arrêtez de toujours compter sur les autres. Parce que vous voyez bien qu'à force de compter sur les autres, ben, ils font... les choses, elles n'avancent pas forcément. C'est à vous d'être force de proposition. Donc situez où ce point l'espace de jeu, en haut. Donc en fait, à la place des baby -foot, donc vous voyez ici, là, les deux baby -foot, Donc l'idée, euh, en fait, c'est qu'est-ce en fait, Un coin-fi. Un coin-fi. Alors qu'est-ce que vous vouliez qu'il y ait dans ce, cet espace-fi Un billard. Non, c'était pas... fait l'idée de départ, c'est vrai. C'est un, un billard, billard et euh, des canapés. Des canapés. Si. Le -salon, ici, le coin-salon, ici, va servir à rien en fait. Parce qu'il n'y a pas de télé, pourquoi ils vont s'asseoir ici Bah si, bah ah, mais, quand ah, mais quand tu regardes. Bien, là, parce nous, nous on dit stop, mais tu vois, que gens... si on le met, il y a tout le bah, monde qui Ouais, bah, parce qu'il y en a qui sont en la télé, ils sont en train dans le Et il y en a en fait qui veulent pas regarder la télé, et ils, ils veulent juste se poser. C'est vrai, chez nous, tout le monde en a parlé. C'est qu'éventuellement, il y aurait des petits canapés, des tables basses, etc., à proximité de cette fameuse machine à café. Et là, ça pourrait devenir en effet plus. Enfin, ça se justifierait un peu plus. Donc là maintenant, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va demander à tous les élèves du lycée, le 13 mai, de voter pour les projets qui leur tiennent le plus à cœur. Donc on va choisir, il euh, y a maximum trois projets qui peuvent être réalisés, d'accord, et pour une somme maximale de 100 000 euros. Donc le, le but du jeu maintenant pour nous, bah, c'est d'être retenu parmi les trois projets préférés des élèves du lycée. Donc pour ça... Euh, maintenant, on a, bon, on, a, on a présenté quelque chose. Maintenant, ça, il va falloir qu'on défende au maximum, faire un maximum de pubs sur notre projet pour que les élèves choisissent le nôtre plutôt qu'un autre. Donc, il y avait euh, donc, trois groupes. Tu avais euh, un premier groupe qui s'occupait de la communication, euh, donc, qui était chargé de faire un diaporama, euh, de proposer, euh, de faire des affiches. Voilà, donc c'était en général, tu avais six jeunes filles, enfin six lycéennes de gestion administration, de commerce. Ensuite, tu avais un groupe qui s'occupait de la maquette avec le professeur d'art appliqué. Et un troisième groupe qui travaillait sur ordinateur pour faire cette fameuse maquette 3D, pour la présenter le jour du vote. Voilà, l'objectif, c'était vraiment ça, c'était... Il faut montrer à l'ensemble des lycéens que notre projet euh, est très bien. Et alors, comment on se déplace dans la visite virtuelle Grâce à la souris ou bien aux touches de navigation, grâce au clavier. Et ça a été facile pour vous de maîtriser euh... bah, moi, moi je, je connaissais le logiciel -là depuis la sixième au collège. Mm -hmm. Et moi depuis le CAP, l'année Mais... Mai dernière. Et vous pensez que quelqu'un de... Quelqu'un ouais. qui connaît pas le logiciel du tout, en vraiment un quart d'heure, une minute, il connaît les choses quand même. Mais et après... c'était quoi, quoi les difficultés que tu as eues pour faire ce, ce, ce... Donc, bah, tu ouais. que as pris Toi, tu as pris plusieurs semaines pour le faire. Oui, pour le faire. Parce que je connaissais bah, tout ce qui est mur droit, le sol, les objets et tout. Mais les murs euh, arrondis et tout, je savais pas faire du tout. Alors. Euh, j'ai approfondi, j'ai cherché et j'ai fini par trouver. Vous allez bien bosser sur Suite Home pour avoir quelque chose de bien. Il faut qu'on puisse après le diffuser aussi sur les écrans. Donc nous, c'est notre rôle aussi hein, de voir avec le chef d'établissement, avec M. Boulin, voir comment on peut faire pour vous faciliter les choses. C'était important euh, qu'avant le vote, euh, ils, aient pu, enfin, ils aient pu se réunir, se rencontrer, euh, échanger, débattre, se mettre d'accord sur qui fait quoi, et qu'il fallait forcément euh, organiser ces temps-là. Et euh, bon, ce n'est pas encore acquis pour eux, spontanément, de le faire d'eux-mêmes. Ils, euh, ils avaient encore besoin de Madame Dumont ou de moi pour dire alors quand est-ce qu'on se voit, euh, voilà, au début. C'est vrai que par la suite, plus on s'approchait de l'échéance et du vote, plus ça devenait évident pour eux qu'il fallait le défendre et qu'il fallait se recevoir. Donc ils, étaient, ils avaient eux-mêmes organisé des sous-groupes, tu vois, dans le sein du groupe, pour dire « alors nous on va travailler sur ça », ce qui fait qu'ils étaient autonomes, ils travaillaient seuls, et ensuite, avec Madame Dumont, on disait « bon ok » travailler dans votre coin et à tel moment, vous nous propose, vous proposerez au groupe ce que vous, a, ce que vous avez décidé. E em casa. A mãe dela é professora de secundário, portanto tem que Tens que falar aqui. aqui O professor Zé Carlos não consegue, não? Não. A nossa sala não tem computadores para fazer trabalhos, não é? Para fazer trabalhos, para ir às salas de Não, isso não tenho. Então tens que dizer agora com o senhor. Como se eu não tivesse ouvido. Para, te Como é que está o vosso computador? Bom ou mal? Está na secretária e está encostada à parede e, e, às vezes, no primeiro ano, nós, no, quando nós acabávamos, às vezes, alguns um brin fazia textos e isso. E escrevia frases. E fazia frases. E o computador era bom? O computador era bom? É. <ríe> não é foi, oh! no! ah! Agora diz a verdade. O CD da não se Nunca no dá, filho, que não tem aquela coisinha de pôr de CD. Não. não tem CD, não, Mariam, não. Amareou aquela de pôr de CD. Oh, dois, três. Nós temos ouvimos. Este senhor... Foi o senhor que me falou. Então, não podemos gritar muito. Gritar, como está mas é assim. Não é dar gritos. É. é como quando é cantar, é alto, mas sem gritar, não é? E todos os nossos mandados vamos dizer o quê? Ajuda ligar sempre. Como quando vamos tirar a fotografia para o trabalho todos no ar, todos felizes, todos contentes é igual. Porque se nós ganharmos, o que é que vamos ter? Muitos comandantes. Dez comandantes. Dez juntas. Está bem? Comandantes. E o que é que vamos dizer? amar Lundi 13 mai, soyez nombreux pour venir voter pour le projet de votre choix. Mais avant ça, inscrivez-vous sur le site du lycée en allant sur le lien Google. Des tablettes sont à votre disposition à l'accueil. Le un clip promotionnel sur chaque projet sera diffusé. Il faudra vous rapprocher auprès de votre professeur pour savoir si vous êtes bien inscrit pour voir les vidéos. Parmi les projets, votez pour la FDM. Merci euh, Ils ont fait passer un message oral en utilisant le micro de l'accueil pour que tout le monde... Bah, en plus, ouais, c'est une bonne idée, je trouve. Parce que tout le lycée comme ça a entendu leur projet, leur idée la date du vote, donc ça a incité aussi les gens à venir. Sinon après j'ai vu qu'il y avait aussi des, des affiches, euh, ouais ben faites aussi avec pareil le voter pour le projet de la MDL, enfin, des trucs comme ça un petit peu partout dans le lycée c'est pas mal aussi je pense. C'est beaucoup plus simple de défendre le projet à, à, avec euh, l'aide d'une vidéo parce que quand on parle devant la caméra. Euh, on parle euh, bah, seul face à la caméra, dire que quand on va présenter le, le projet euh, seul euh, devant l'Assemblée, on sera timide. Non, donc ouais, c'est ça qui est bien que tout le monde ait été mis à égalité. Et euh, comment dire... Bah en fait chacun dans la vidéo a aussi exposé son projet à sa façon. Et bah je trouve que c'est pas mal en fait. Comment Qual é o projeto que tem mais impacto social? E qual é o projeto que tem mais capacidade de mobilização para ganhar? O que realmente interessa para, para este concurso é que se, o, qualquer projeto que, que seja vencedor, que seja realmente o, o, o principal. principal Falta uma palavra agora. Principal, para a comunidade da Trofa, não é? Que Seja útil. O, útil, que, que, útil. Seja, que seja um projeto viável que não, tem, não seja um projeto muito ilusório, como muitas das vezes acontece, ok? tem excelentes projetos e acaba por não se conseguir concretizar. Que seja um bom projeto, com os pés assentos na terra na altura em que se cria o projeto, que se quer levar avante, e que, acima de tudo, que seja ótimo para os trofenses porque é esse o seu objetivo, é melhorar a trofa e fazer com que a trofa ande para a frente. Eu acho que, para, ganhar, para um projeto ganhar, o projeto tem que ser diferente, tem que ser uhum. fora do comum, diferente daquilo que a gente encontra que é uma, um dos critérios que nós tivemos, porque este projeto é novo, quer dizer, aqui na Trofa não existe e nos Conselhos de Agosto também não, o que acaba por tornar este projeto diferente, inovador. Para além disso, é, é marcar a diferença sendo bom, porque infelizmente muitas coisas marcam a diferença tão negativa, mas marcar a diferença sendo bom, económico, económico e que seja acessível, que seja para toda a gente. Pronto, hoje eu presidi a mesa da Assembleia Municipal de Jovem. Todos, todos os anos nós fazemos uma Assembleia Municipal só com jovens e é nesta Assembleia que nós votamos e decidimos o Orçamento Participativo de Jovem. O que nós fazemos é reunir todos os projetos, eles são apresentados aqui, eles são discutidos aqui. O público debate-os abertamente, a mesa coloca questões, a Assembleia coloca questões e quem está a apresentar o projeto tem que rebater, tem que convencer a Assembleia. E depois temos uma parte de votação em que cada um, de, um dos jovens que hoje está aqui presente pode dirigir-se às urnas, pode votar, pode expressar a sua opinião no fim, escolhe os projetos. A, a votação é sempre complicada, a hora da votação. Porque muitas das pessoas que vêm à Assembleia Municipal vêm porque acompanham um amigo e toda a gente se conhece. Toda a gente tem um amigo que está a apresentar um projeto ou um amigo que tem outro amigo que está a apresentar um projeto. Por isso é muito complicado combater esse, esses interesses que, que as pessoas já trazem. Uh, no entanto, uh, o voto aqui não é não é comum, não é só colocar e escolher aquela que queres que, é, que seja implementada. Aqui o que nós fazemos é distribuir uh, dez pontos por três projetos diferentes. Podes dedicar cinco, projetos, cinco pontos a um, três pontos a um e, três, e dois pontos a outro. E uh, isto é uma maneira de tornar as coisas mais justas, mas os cinco pontos têm sempre destino porque já toda a gente vem encomendada por, uh, por um projeto, uh, mas, no entanto, com o crescimento do OPJ e com a adesão de mais e mais pessoas, isso vai-se desvanecer, porque se para o ano tivermos 2 mil jovens aqui, um, as coisas vão estar muito... os projetos vão ter uma importância muito mais pequenina no, no facto de arrastarem pessoas para, para a Assembleia Municipal e assim será mais justo, assim será menos desinteressado. Sim, depois de ter visto as apresentações, deu para... deu ter para formar uma opinião mais sólida. Vendo só o vídeo, Nós não ficamos com grande ideia, mas vendo alguém a subir ao palco e a responder-nos e a olhar-nos nos olhos, a maneira como ele apresenta e como é assertivo e como convence, uh, dá-nos outra confiança. Claro que se houver um projeto que leva para lá um, uma pessoa que, que se mostra abertamente desinteressada, uh, vai perder a minha confiança em detrimento. de outro que vai para lá com alguém assertivo e que convence e que se mostra empenhado. E assim, uh, a apresentação deu para mudar de opiniões pour lui vez sim, memória e futuro do Centro Coroquial do Muro. Este é um projeto para a criação e dinamização da maior sala de espetáculos do Conselho. Não estou aqui sozinho, Falei com de gerações que, de diversas formas, de se envolveram numa obra que ultrapassa, em muito, o espaço que é. Atrás de mim, estão alguns rostos. Está o rosto do Ferreira que dá aulas de dança. Está o rosto do João, que tem marca de -qués. Está o rosto da Conceição, que fez teatro daquela grande sala. Queremos que tenha as portas abertas a todo o Conselho, que seja um palco privilegiado para todos os grupos, para todas as gerações, para todos vós aqui hoje. Quem é que dentro não quer lançar assim, para fazer os seus espetáculos, a sua música, a sua dança? Agora, nesta Assembleia, fazer as questões. Boa tarde a todos os presentes. Antes de mais, queria dar os parabéns pela potencialidade do projeto. Eu sou suspeita da pertença à Juventude Sem Fronteiras do Lula, mas tenho Para fazer ao Pedro. Antes de mais, queria perguntar o porquê do projeto ter surgido agora e de que forma é que pretende uh, que seja disponibilizado à restante comunidade. Obrigada. Desde que me lembro que, que aquele salão tinha sempre um enorme potencial para toda a gente, mas acabávamos por existir. Cada vez que queríamos fazer lá uma festa de Natal, a Batqués, alguma coisa da escola, não tínhamos sequer o som adequado para, para isso. Está num uma percussão, como disse, faz 50 anos. E, e, e é quase emocionante ouvir o testemunho de tanta gente que passou por aquela grande sala e que fez daquilo a sua vida. Uh, muito importante. Uh, muito parabéns pelo projeto, assim, sendo um, um, um projeto comunitário é sempre muito importante que seja de facto uh, colocado à prova, não é? Porque é sempre para todos. A questão que eu te coloco é que garantias é que tu tens de perfeito que esse projeto vai ser um benefício para a comunidade inteira, dado que é no um centro paroquial e portanto, pertence à paróquia, não é? É dirigida pelo, pelo, pelo Padre. Uh, se eu quiser, eventualmente, uh, fora da instituição paroquial, promover uh, alguma atividade, por exemplo, com a qual a comunidade paroquial está divergente, não é? Que garantias é que tu tens uh, que eu possa fazer essa Uh, essa proposta, portanto, porque estar uh, a dar dinheiro público né, que pertence a todos para depois ser colocado uh, uh, num no investimento que vai ser limitado a uma, uma série de, de pessoas e não é propriamente o uh, melhor dos investimentos. Portanto, o que eu é uh, que, como nos dados a todos nós, de que o centro tenha acesso a comunidade inteira, mesmo uh, em situações que uh, diverjam com o própria. Com certeza que, que a Comissão está a organizar o OPJ, não me deixa mentir, e as pessoas do Muro aqui dentro também de não me deixam mentir. O Centro Paroquial qual do Muro, de facto, pertence à Paróquia do Muro, e está tutelado por ela, mas é um edifício com utilidade pública, de interesse público, porque um, acabam por ser lá dinamizadas um rol de atividades que muito pouco têm a ver com a paróquia. Recentemente foi lá foi foi que, que, que ocorreu uma Assembleia Municipal, E pouco tem a ver com a paróquia, não é? Portanto, e, e isto denota o, o interesse da paróquia de ceder aquele espaço a todas as iniciativas que, que tenham um interesse público, que tenham um interesse sociocultural, como eu disse, público. E provas disso também tem, também na altura, quando quando fizemos o projeto, foi uma das primeiras questões que, que a Comissão nos colocou: foi então isto é da paróquia, mas como é que vocês vão abrir a todos? A paróquia, paróquia declarou-nos que. Estava à vontade, estava em conformidade com o projeto, dava todo o seu apoio e que estava disponível para receber lá as atividades que quiserem propor, desde que respeitando determinados parâmetros. E para isso também propusemos o nosso projeto e o abraço a um regulamento, qualquer pessoa tem acesso, e depois de à paróquia, pedindo aceder-lhes a outro espaço, a paróquia analisa a atividade que é e com certeza dará os vier que se realiza. Começo por nos explicar o porquê de que o Abai É uma ideia. Fratente, se preocupou com como. Parabéns pelo dinheiro mesmo do Svaldo Carnival, porque de facto é notável. Eu gostava de saber se vocês têm perspectivas, assim, colocar hum, esses equipamentos ali no Alcocoóis, de facto é o melhor sítio para toda a trofa. Mas existe gente de, toda, de todo o Conselho que faz e depois acaba por não passar para ali, que faz o VTT. Hum, a minha pergunta é: se vocês têm perspectivas de alargar? Os equipamentos a outras freguesias. Se há alguma forma de se pensar nisso, se é viável, se quer. Sim, tudo na vida tem um início. A partir do momento em que as coisas começam a correr bem e que a gente tem a atenção que procura, sim, disposto a pagar todas as freguesias. Basta as pessoas acreditarem em nós. Só. Vamos nascer como a vossa ajuda e pronto. Para... À l'issue de ce débat, on passera au vote, et on, immédiatement après le vote, on, on découille et on Nous, on a travaillé donc sur la signalétique, le balisage et les couleurs dans l'établissement, à l'extérieur des classes. Pourquoi Parce que ben, vous êtes déjà rentré dans le lycée, quand on est dans le hall d'accueil, ben, pour trouver déjà les toilettes, on ne sait pas où il y en a. Et je pense que dans un établissement qui accueille du public, on doit pouvoir savoir se diriger. On doit pouvoir savoir où est la salle des profs, quand on a des documents à déposer. On doit pouvoir savoir où sont nos salles de cours et euh, comment elles sont organisées. Euh, on doit savoir aussi où est la cantine, etc. Sans forcément avoir recours systématiquement à une personne qui serait dans le couloir et qui serait susceptible de euh, vous donner une indication. Et d'ailleurs, souvent, euh, les élèves, enfin, les, les personnes qu'on trouve régulièrement dans les couloirs, ce sont des élèves, et on leur demande euh, « Vous savez où elle est euh, la salle 220 ?» Et ils vous, dites, ils vous disent ah, « Non, je ne sais pas forcément où c'est. »« Bon, prenez l'escalier qui est là, et puis euh, suivez votre chemin. » Et tout au long du chemin, ben, on ne s'y retrouve pas. Et je trouve ça quand même euh, dommageable euh, qu'il y ait encore des élèves aujourd'hui, et des enseignants, et j'en fais partie, euh, qui ont parfois des difficultés, à retrouver des salles qui sont parfois compliquées de trouver parce que ben, tous les couloirs se ressemblent, tous les étages se ressemblent et voilà. voilà. Donc ça c'est sur la partie euh, signalétique et balisage dans l'établissement. La deuxième partie je la laisse à Amandine. <rire> comment, comment ça Bien sûr. sûr ben oui, <rire> <rire> Bonjour, je suis sérieuse. Évidemment je suis sérieuse. Mais si. Tu sais pas quoi dire. Non, Pourtant on a travaillé. Euh, la ça chine, de de bon. de Donc ne se souhaite pas. Voilà. Donc notre projet, il est vraiment bien un parce que euh, c'est important de pouvoir se diriger efficacement dans l'établissement et deux, donc ça c'est notre deuxième partie, enfin, la, le deuxième aspect de notre, de, de notre projet, c'est aussi de rendre nos murs vivants parce que euh, sur les murs de l'établissement il n'y a rien. Donc quand on rentre dans l'établissement, on a l'impression qu'il se passe rien, alors qu'il se passe plein de choses. Je pensais sincèrement qu'Amandine euh, elle irait, elle présenterait mais voilà au dernier moment je pense que quand elle a vu euh, le, la salle Poly 2 euh, pleine de gens euh, c'était euh, elle n'a pas eu suffisamment confiance c'est dommage parce que je pense qu'elle aurait été tout à fait capable de le faire ce projet euh, est un projet réalisable. Euh, ouais. ça c'est la première bonne nouvelle la deuxième bonne nouvelle c'est que quasiment tout a été retenu Yes, Je dis quasiment qu'il y a quand même quelque, quelque chose qu'on doit vous préciser. Et euh, il a été estimé à 64 450 euros. Oula ah, ah, Les comptes, c'est quand même 64, 64 du Il y avait une surévaluation du coût par rapport à ce que nous, on attendait. Et cette surévaluation. Elle était due justement à, au coût euh, de tout ce qui était installation informatique, tout ce qui, était, tout ce qui concernait euh, le câblage, etc. Parce que ça, ça coûte très très cher. Et nous, finalement, à la limite, s'il avait fallu euh, revoir, euh, je ne vais pas dire à la baisse, un peu notre, notre projet, ou revoir notre projet, nous on misait surtout sur euh, la signalétique visible qui ne nécessitait pas forcément de câblage, d'informatique ou même d'électricité. Voilà. C'était uniquement des visuels, des pictogrammes, et, euh, et finalement on s'est aperçu que bah, les, ça coûtait très cher à cause de, euh, de tout ce qui était tout ce qui était euh, lié à l'informatique Alors que pour nous c'était pas forcément ce qu'il y avait de primordial. ne mangera pas On n'aie pas peur de cette petite bête, ça va, Alors euh, notre projet, on l'a vendu. pas parce que parce qu la base ouais des gens par tout le monde pour rendre la maison des à beaucoup plus agréable. Parce que là, on rentre dans, comme, comme disait Myriam, on rentre dans le foyer, on se bat tous pour avoir, pour avoir une place en fauteuil. Tandis que si vous, si vous votez pour nous, non, il y, y en aura plus. Bien sûr, votez pour nous, hein, Parce que vous, je veux que c'est la On a pour nous. pas <rire> On voudrait euh, des nouveaux PC pour les rendre plus. Enfin, pour rendre la maison des laissés plus fonctionnelle. Bien sûr, parce qu'entre temps, comme disais, on parlait avec Madame de Vézard, on disait quand on rentre dans le foyer pour une heure, on reste là-bas pour une heure. Donc, si vous avez une recherche à faire, il y aura des, il y aura des nouveaux PC des pour faire vos recherches, des canapés pour avoir plus de place, des tables basses, le, le billard, vous voyez, qui sont tous qui sont abîmés. Et on aura des nouveaux. À nouveau. À nouveau. À nouveau. Et Sarah s'en est bien sorti à mon avis. Sarah, ce qu'elle faisait, ce qu c'est qu'elle essayait de mettre un peu des moments.. des moments de rire dans ses, dans ses phrases. Alors ce projet est aussi un projet réalisable. C'est un projet qui a été estimé à 10 300 euros. Je me suis dit mais c'est pas cher quoi leur projet, enfin. Je me suis dit, peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup d'améliorations ou quoi, mais en fait, si, c'est juste qu'ils n'avaient pas le même matériel que nous. Alors, c'est d'abord mon policier qui va vous dire, qui va vous parler. Il va vous, donner, il va vous lire son texte. Bonjour à tous. Donc, c'est vrai, pour défendre notre projet, le temps nous, est vraiment, nous a vraiment manqué. Nos idées étaient nombreuses mais pas forcément hideuses. Alors on s'est tout simplement dit qu'après vert, on devait la poésie. Alors on, on va le dire avec des mots pour évoquer ce CDR vraiment trop ramolo. Euh, nos ordinateurs ne sont pas à la mode et comme le temps il s'érode, nous avons souvent besoin, nous en avons souvent besoin. Ce n'est pas que ça, ce n'est pas que ça, ça nous rendrait plus malin, mais ça nous faciliterait la priorité. C'est vrai que j'étais stressé, J'ai n'ai pas, pas l'habitude de voir autant de monde, c'est comme si on commençait euh, déjà dans une salle de concert de, de métal, c'est le premier concert qu'on fait, et là on voit énormément de monde, oh punaise c'est pas... On a un peu le stress, mais après, au fur et à mesure, le stress, il s'en va, donc après, on est posé, puis on est, on est bien. J'ai bien aimé le, la présentation sur le, les CAP, le CDR. Euh, c'était humoristique, c'était pas mal. C'était original. Il était euh, tout de suite... Euh, il voulait absolument le faire. Il n'y a pas eu discussion... Euh... Je pense qu'il n'aurait pas laissé sa place à un autre élève. Merci pour votre présentation euh, très poétique, agréable. Alors, ce pôle CAP est un projet réalisable. C'est un projet qui sera soumis au vote aujourd'hui, donc, et qui a est été estimé pour 69 300 euros. <rire> Ce projet. Oui, mais j'ai une réaction mais je vais juste voilà. Je pense aussi, n'oubliez pas que pour aller dans cette salle, il va falloir que vous la trouviez. Donc, <rire> donc, pour pouvoir y aller, il va falloir qu'il y ait une signalétique avant que vous en ayez une. Et que comme vous avez du temps libre, voilà, elle a une Voilà, et on ajoute ici, quand il y a du temps libre, il aller à la maison des lycéens. Je ne crois, pas, pas, je je je crois pas, pas, je pense que ce qui était, ce qui était présenté tout à l'heure dans le projet, c'est que ce serait priorité au CAP, mais que ce serait ouvert aussi aux autres. Je pense que oui. tout le monde. Oui. Bonjour à tous, donc nous, nous avons travaillé sur l'aménagement des salles. Je pense que vous avez tous eu le temps d'admirer ce beau bleu. Bah c'est le bleu qu'on peut admirer partout dans toutes les salles de plus jaune. Il y a Sauf que jaune, ah, parfois non. de temps en temps. Mais bon, on a toujours ce même bleu, un peu, un peu triste, et on a voulu donc nous créer des ambiances et travailler sur différentes salles du lycée, des salles que tout le monde côtoyait, tous les élèves, que ce soit les élèves de CAP, de Bac Pro, mais aussi tous les membres du personnel, le personnel enseignant et parfois aussi le personnel de service en fonction des salles, qu'on a choisi d'aménager. Donc, je vous laisse d'abord les élèves à vous présenter ce qui concerne la partie salle de cours. Donc, bonjour à, bonjour à tous. Bien. Dans le projet euh, dont on a parlé, vous avez vu sur la vidéo, on voudrait bien euh, créer des ambiances dans les salles. Euh, par exemple, salle d'anglais, créer une ambiance New York ou Londres, et dans les salles d'espagnol, des un ben, thème Barcelone ou Espagne avec de, fin, des taureaux pour représenter un peu les, les traditions espagnoles. Dans la salle de permanence, on aimerait bien aussi euh, bah, changer le vieux jaune qui est s'écaille et on se demande si c'est n'est pas des fois de la peau de crocodile. <rire> Donc on aimerait bien faire ça et mettre des postes informatiques pour que ce soit plus accessible pour nous, pour pouvoir préparer des dossiers ou euh, pour réviser. Voilà. Ce projet... Ce projet est bien un projet réalisable. Bien, bien. bien. Mais vous allez être moins enthousiaste quand je vais vous annoncer le prix, parce que c'est conséquent. 250 000. On oublié a... de dire qu'on voulait bien participer pour les peintures. <rire> ah oui, on veut bien aider, nous. Alors, il y a un chiffrage total de 92 050 000. Oh oh oh oh oh oh oh la, banque la banque a on a vu qu'on était quasiment à la limite. On s'est dit, oula, euh, c'est bon, on ne va pas l'avoir, surtout qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir revenir en arrière. Ce qu'on aurait aimé avoir, c'est le chiffrage avant le jour du vote. Ça nous aurait permis de réajuster euh, certaines choses ou alors de remettre au point certaines choses avec la région afin de mieux redéfinir peut-être certaines choses et donc le projet. Ça explose euh, quasiment l'ensemble du budget qui nous est alloué. On a un budget de 100 000 euros, et là, le projet concernant les salles, il y en a pour 92 000. Donc forcément, euh, si ce projet-là euh, l'emporte, il n'y a rien d'autre. Euh, J'ai été vraiment surprise, mais bon, après, euh, je me suis dit, avec les aménagements qu'on voulait faire, c'était possible que ça revienne aussi cher. On avait euh, du matériel comme euh, des PC ou des vidéoprojecteurs à rajouter. Un peu de déco par endroit selon les salles. Et déjà la peinture ça coûte cher, donc je me suis dit à mon avis le budget. Enfin, je pensais peut-être pas faire 92 000, un peu moins, mais je savais qu'on aurait dépassé déjà 50 000 sur. Ce qui me dérange moi, c'est que cette présentation on l'est pas plus en amont, un temps qui nous permettrait finalement de retravailler certains aspects, parce qu'en fait quand ils reçoivent les quand ils reçoivent les dossiers euh, nous, sur les dossiers, je ne vais pas dire qu'on se lâche un peu, mais il y a des choses sur lesquelles euh, on mise beaucoup, euh, des choses sur lesquelles on mise moins, et parfois, la région lit l'inverse. A primeira pergunta eu estava à espera. Da primeira pergunta eu estava à espera. Eu disse, já que temos uma oportunidade de fazer perguntas, vamos aproveitar este bocadinho para elucidar melhor as pessoas. E se ninguém fizer uma pergunta, convidei uma colega minha e disse, pá, fazes tua pergunta e elucidamos as pessoas sobre isso. Porque é uma pergunta pertinente. A segunda pergunta, eu não estava à espera, a segunda pergunta não estava à espera, mas foi uma pergunta muito pertinente. En fait moi j'ai pas dépouillé parce qu'il y avait déjà plein de gens qui le faisaient, mais je suis quand même resté jusqu'à la fin de la réunion euh, à attendre les résultats. Bah, Pour reprendre la permanence. c'est des colonisés sur le monde. La démocratie à Paris. Ouais. Hein? La démocratie à Paris. Ouais. Euh, petite négociation. Ah. Allez. Ah, sim, um, E penso que correu bem. As pessoas pareceu-me que estavam a gostar do que nós estávamos a dizer. Gostaram do projeto, agora é guardar pelos resultados. Depois o Media Lab, com 322 pontos, e por último o projeto 50x5, Memória e Futuro do Centro Parquial do Muro, com 600 Donc après euh, délibération, le, le résultat des votes est le suivant, alors dans l'ordre des projets. Le projet numéro 1, signalétique, récolte 41 voix. Le projet 2, MDL, 73 voix. Le numéro 3, CDR, 30 voix. Le numéro 4, l'aménagement des salles, 48 voix. Et le numéro 5, aménagement des extérieurs, 104 voix. Ce qui fait qu'on est face à un problème, puisque les deux premiers projets sont à, euh, ce, à 13 000 euros... Et à 10 000 euros, on arrive donc à 23 000 euros. Et le, le projet qui arrive en numéro 3 étant à 92 000 euros, on dépasse les 100 000. Donc il ne devrait pas être euh, pris. Néanmoins, néanmoins, les services de la région étant ce qu'ils sont. Et M. Pilch, euh, à, voilà, à qui il faut encore demander l'aval, euh, on pourra financer ce projet en le baissant et en le faisant tomber à 60 euros. Yes, oui. oui. oui. c'est vrai oui. oui. Aménagement des les extérieurs, réaménagement de la maison des lycéens oui. et aménagement des salles. Ouais oui. Bravo, Bravo à tous. Oui. Au niveau du vote, j'ai pas pensé forcément à mon projet. J'ai quand même écouté les, bah, les autres projets qui étaient proposés par les autres élèves et tout ça. Ben, en fait, j'ai fait comme si je n'avais pas participé à la réalisation d'un des projets. Je me suis mis en tant qu'élève, euh, qu'est-ce qui serait le plus important Enfin, j'ai voté comme ça, en fait. Euh, ouais. Et en fait, ben, moi, j'ai quand même voté, euh, j'ai mis un bulletin pour la MDL, parce qu'en fait, le nôtre, je pensais qu'il ne passerait pas vu le budget. Donc, j'ai quand même mis un projet pour la MDL, parce que c'est vrai que c'est un lieu qui accueille beaucoup d'élèves, qui est souvent sollicité, en fait. Et les deux autres, je les ai mis pour, euh, pour la salle de CAP parce que c'est bien beau de, de faire des beaux endroits pour se détendre. Mais le travail aussi, c'est important en fait. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, ouais, j'ai mis deux bulletins pour le, le projet CDR. Et voilà. Donc tu n'as pas. Est-ce que tu as dit aux personnes que tu n'avais pas voté pour le projet que tu étais... Non. <rire> non, je ne sais pas, je vais me faire taper dessus. <rire> euh, au début, je comptais voter pour le pôle CAP, le, bah pour moi, la MDL, enfin pour d'autres projets, et après pour l'aménagement extérieur. Mais quand la, la dame a dit qu'on pouvait mettre trois votes par, euh, par une, j'en ai mis deux pour notre projet et un pour l'aménagement extérieur. Et comme notre projet apparemment a quand même semblé important aux gens de la région, il est passé mais à 60 000. Donc on va devoir enlever pas mal de peinture, je pense. Un petit peu de matériel aussi, un petit peu de déco. Mais bon, je... il passe, c'est le principal, à mon avis. En ma c'est même pas la peine de voter pour, on passera jamais. Et finalement, si. Et donc, euh, je ne sais pas, finalement, ce qui a, qu a pu pencher dans la balance. Est-ce que euh, le projet a été retenu Parce qu'il y a eu toute une phase où euh, les, les élèves euh, ont défendu leur projet durant, enfin, en tout cas, un, juste avant le vote. Ou euh, est-ce que c'est le jour du vote que lorsque Sarah a pris la parole, lorsque le projet a été présenté, qu'elles euh, ont réussi euh, à convaincre, du coup. En fait, si on avait vraiment voulu gagner, il aurait fallu qu'on bourre la salle avec des élèves de CAP. Bon, c'est pas très difficile quand es, c'est... Bon, c'est pas moral ce que je vais dire, mais c'est pas très difficile de dire aux élèves, bon, allez, hop, je vous inscris d'office, vous allez voter et puis vous votez pour le projet CAP. Bon, ça n'aurait pas été juste vis-à-vis -vis des autres euh, des autres élèves. J'ai appris que c'était pas si facile que ça, <rire> de défendre un projet, et puis, comment dire... Ben là, compte tenu du BPL, c'était quand même assez limité, euh, vu l'enveloppe le, qui était donnée. Enfin, je veux dire, les, les prix grimpent vite, en fait. Euh, deux ans après... Logiquement, il euh, y a une concrétisation, ça va se mettre en place. Alors que si on doit faire appel aux fonds propres de l'établissement, souvent, euh, ils ont envie de faire plein de choses et ils voient qu'il n'y euh, a pas de financement pour le faire, ils se démotivent, ils n'ont plus envie de s'investir et c'est là que ça devient compliqué. Donc l'intérêt quand même du budget participatif, c'est de, de leur demander euh, ce dont ils ont besoin et puis euh, de le mettre en œuvre rapidement. Et deux ans, euh, c'est le temps qu'il faut pour que ça se mette en place. C'était vraiment s'engager, parce qu'il y avait un budget, il y avait quand même euh, ouais, la vie de plusieurs élèves. Ce n'était pas notre projet, c'est Comment dire On posait quand même des questions autour de nous pour demander aux autres euh, s'ils si, avaient des idées pour notre projet, s'ils avaient des trucs à améliorer. Après, nous, on l'a proposé euh, aux professeurs avec qui on a travaillé aussi. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent, c'est l'énergie qu'ils ont mis dedans, qu'ils ont mis dans le projet. Je veux dire, on aurait pu dire la même chose de 10 000, on pourrait très bien dire « Ah oh oui, mais 10 000, c'est trop » ou « c'est pas assez » ou « ceci, cela ». On aurait pu mettre aussi un million d'euros. Enfin bref, peu importe. Je pense pas que la, la somme, c'est pas le nerf de la guerre. C'est la façon dont on va travailler avec eux pour qu'ils se rendent compte finalement que euh, leur avis compte, que ce qu'ils ont fait compte. Et que le, travail en, et le fait de travailler ensemble, ça, euh, comment dire, ça leur apporte quelque chose il y a des choses qu'ils enfin, qu ont gagnées qui ne sont pas des choses financières. Je veux dire, euh, ils vont quand même proposer des idées intéressantes comme euh, ouais, améliorer vraiment les salles de cours, prendre des postes informatiques, en faire des nouveaux, mieux aménager euh, les espaces. Ils ne pensent pas tous, euh, par exemple, qu'au foyer ou à des trucs pour s'occuper, en fait. Il y en a qui, qui pensent quand même au travail. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a quand même un certain niveau de maturité. Je ne sais pas, peut-être une partie du budget du lycée qui soit en budget participatif. Voilà, pour les. Voilà, qu'il ne soit pas forcément. Voilà, qu'on qu ait une petite manne comme ça, parce qu'ils ont déjà cette expérience-là. Donc, euh, voilà, on a une petite partie du budget qui est allouée tous les ans au lycée. Pourquoi on ne pourrait pas en décider ensemble de ce qu'on en fait